Yo, yeah, what's up everybody, how you doing? Fresh so from home, you know what it is? Eh, hey, les gars, incredible. C'est ce qu'ils viennent de voir. Incroyable, c'est une dinguerie du peuple de Dios. Messi, c'est en train de s'embrouiller. Messi, s'embrouille. Messi, il s'embrouille. Si, Lionel, la poule. Si, eh, regardez la vidéo, j'étais choqué. Messi, s'embrouille en interview. Un peu caliente pour le final. Que mirade, bobo, que mirade, bobo. Léo. <rire> oui, mais si son bruit, c'est la première fois que je le vois son bruit. Limite, j'ai envie de dire, papa, tranquille. Tranquille, papa, Tranquille, tranquille. On s'en bat les couilles de lui, tranquilo. Ouais, regardez comme il se voit, Kamira bobo, bobo. On dit, eh, hey, limite, tu sais, pendant qu'il insulte, j'ai l'impression qu'il dribble dans ses insultes. Kamira bobo, ça se voit, il fait des fentes. Je te jure, ça se voit, je, je suis sûr, ses jambes, elles bougent quand il fait ça. Je suis sûr, il dribble quand même. C'est une dinguerie, mais si son bruit, ça fait deux ans, seulement deux ans qu'il est à Paris, c'est devenu un vrai parisien. Maintenant tu dis bonjour à Messi, hey, eh qu'est-ce que tu veux frérot Eh vas-y, vas-y, elle me saoule pas, voilà, j'ai mes problèmes à régler, arrête de me saouler frère. Mais si, mais si c'est devenu un vrai parisien. Regarde la compagnie, Voilà, regardez la vidéo, regarde, c'est un parisien. Mais si sans bruit en interview. Un peu caliente pour le final. Hey, tu veux quoi Non, non, non, non, non, non. Elle va te faire foutre quand Elle va te faire foutre. Elle va te faire foutre. Elle va faire foutre. Elle va Elle va <rire>